OK, euh, on va continuer Donc, pour ne pas perdre trop de temps. Donc, je reprends l'exercice depuis le début. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On est arrivé sur la jambe gauche. Donc, vous êtes directement prête pour une sortie, hein? et une sortie. Donc, sortie hors. 1, 2, 3 et 4. On va rajouter là-dessus. Je la fais poser d'abord et je lui demande après d'avancer, ça va Donc n'essayez pas de pivoter tout de suite sur vous parce qu'au niveau musical vous allez être un peu trop vite par rapport à, à ma clave, ça va Sur 8 ans, donc je vous demande de poser le pied et de faire ça. Je peux rajouter un autre exercice pour vous obliger à, à reculer pour que vous compreniez que le but ce n'est pas de tourner en pivot. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous vous obligez à ne pas avancer, d'accord Je vais ajouter ça à l'exercice au lieu de continuer dans l'autre sens, parce que en fonction de je réagis. Je remonte maintenant, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. on va poser son pied droit en arrière, 6, 7. 1 et, et on va partir directement en demi cercle. En cercle on cercle pas pas pas pas et pas et on revient. Ça va On va juste travailler ainsi parce que vous avez tendance à pivoter. Alors, je reprends. On y va. Prêt pied sortie, haut, qui gauche vers l'avant. 1 2 3 4 Attention à mettre votre main dans le dos. Vous allez lui demander de tourner, faire face là, avec la jambe, poids du corps sur la jambe gauche. Là, on va faire pareil, jambe gauche vers l'arrière. On va reculer. Un. D'accord J'ai mon poids du corps en arrière, et à son poids du corps en arrière, je vais lui demander de partir sur le cercle directement avec la jambe gauche. One. Ok En fonction de la musique vous savez le faire tout de suite pour vous attendez encore de retirer un temps. Je reprends encore une fois. Prêt. Sortie. Or. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6 et 1. D'accord? Attention, je ne la pousse pas. C'est mon rôle du corps avec le, le rat du danseur qui va montrer à la danseuse qu'elle doit avancer. 1, 2, 3 et 4 et 5. Si c'est je ne touche même pas à son pied. Hein.